Bon, ça, y ou encore, ou encore, est c'est bon, ça, c'est c'est ça, c'est ou ça, c'est ça, c'est c'est Sans mêler les marins, les maris, les marjolais, les marjories, je jeunes jeunes Ça ne en en dans ma tête Sous le coup d'une musique, qui coule et qui m'inquiète Je sommeille en souple, un, un sourire qui sommeille Des siens d'une souris, tout pourcent pour son de miel de en des suites d'azur, des sirines le prix d'un cocaire genre non.